Bonjour à tous, euh, il est 11h pile, ah, donc, je vais, euh, est grave, alors je vais juste demander aux gens qui n'ont pas coupé leur micro de bien penser à laisser les micros coupés pour que ça n'interfère pas trop avec les interventions. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, Emmanuel Royon, je travaille euh, à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Lecture sur la mission patrimoine et j'anime ces rendez-vous euh, du 11 12 euh, depuis maintenant euh, presque un an, depuis un peu plus d'un an, pardon. Euh, et donc aujourd'hui, on a invité euh, nos collègues du département de la coopération de la Bibliothèque nationale de France et plus particulièrement Gallica pour nous parler de Gallica marque blanche. Euh, donc Mathieu Gioux qui est chef de produit euh, Gallica euh, et Isabelle Mangou, euh, chef de projet Gallica marque blanche. Euh, quelques petites règles, je sais qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien ce rendez-vous, mais... Je vais quand même les redire rapidement. Euh, si vous pouvez bien penser à renommer avec vos noms et prénoms, ça va faciliter euh, l'émargement. C'est mon collègue Léo Quéré qui est sur la mission signalement qui va s'occuper euh, de cette tâche euh, pas évidente en visio. Si vous laissez vos caméras ouvertes, eh ben, c'est tout aussi agréable pour nous de voir vos visages. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même vachement plus sympa de vous voir. Vous pouvez vous poser vos questions euh, via le chat à tout moment et nous, on les relèvera alors en fonction soit euh, dans la partie qui sera consacrée à cette thématique, soit à la fin du rendez-vous. On est raisonnablement nombreux et nombreuses, donc euh, vous pourrez éventuellement prendre la parole en levant la main avec euh, le petit icône euh, en bas de la fenêtre Zoom. Je vous rappelle aussi que ce rendez-vous, c'est le vôtre et que la programmation se fait avec vos suggestions. Donc, euh, tous les sujets que nous traitons dans les 11-12 ont été choisis par les collègues. Donc Moi, je peux que vous encourager à mettre les sujets que vous voulez voir traités euh, sur notre petit dispositif, la parenthèse. Je vous mets le lien dans la, dans la vidéo et plus vous plébiscitez les sujets, plus vite ils sont traités, sauf s'ils sont trop compliqués. Non, je... En général, on essaye, mais, euh, mais voilà. Euh, tous les numéros sont consultables par la suite sur notre chaîne YouTube. Euh, ils sont enregistrés, donc il y a une playlist dédiée. Je vous mets aussi le lien euh, vers cette playlist. Et puis, euh, voilà, je, je fais de plus en plus vite pour euh, cette petite euh, ce petit rappel des règles. Donc, il est 11h02 et on va se lancer dans ce 11 12 consacré à Gallica marque blanche. Euh, donc, on va... et Voilà rapidement je crois Mathieu voulait peut-être revenir déjà sur Gallica avant de se lancer dans la marque blanche mais euh, voilà rapidement revenir sur ce qu'est Gallica et puis sur ce qu'est cette offre Gallica marque blanche euh, voilà sa, sa conception sa préparation sa mise en œuvre euh, les avantages euh, de, de cette proposition et puis euh, les éventuelles craintes que qu'on qu a déjà aussi identifiées de la part euh, des établissements. Donc euh, voilà. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions, euh, donc soit dans le chat, soit en levant la main euh, à la fin du rendez-vous. Et je laisse la parole à Mathieu pour la présentation de Gallica. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci Emmanuel de nous accueillir aujourd'hui. Alors effectivement, moi je suis Mathieu Jou, chef de produit de Gallica et adjoint à la chef de service de coopération numérique et Gallica à la Bibliothèque Nationale de France. Euh, et il me semble effectivement important de alors, dire deux mots de Gallica avant de commencer, puisque les marques blanches sont intimement liées à Gallica, les marques blanches sont intimement liées à Gallica, puisque toutes les évolutions euh, techniques euh, de Gallica bénéficient... Euh, immédiatement euh, ou euh, assez, assez rapidement euh, au Gallica Marque-Blanche. Euh, donc, euh, vous le connaissez, mais je le montre quand même. Blum, blum. Euh, donc, Gallica.bnf.fr, euh, la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires, qui fait euh, depuis le mois d'octobre de, dernier ses 25 ans. Et depuis quelques jours, les 10 millions de documents consultables depuis euh, depuis Gallica référencés dans Gallica. Euh, donc la, la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires. Pourquoi Parce que sur ces 2 millions de documents, il y a environ 2 millions de documents euh, qui proviennent de ses partenaires, selon plusieurs modalités. Euh, la première modalité, qui est la plus ancienne, c'est le protocole OAI PMH, où on moissonne un certain nombre de bibliothèques partenaires mais qui est un protocole qui est plutôt en régression ces dernières années. Et puis aussi, puisque la BNF propose à ses partenaires, d'une part de numériser sur les chaînes de la BNF des documents des partenaires, à hauteur de un tiers depuis plusieurs années, ce qui fait que le réservoir est augmenté. Mais les subventions et le budget de la BNF réduisant, c'est une filière aussi qui a tendance un peu à se se calmer, et euh, la, donc la troisième voie euh, pour qu'il y ait des documents des partenaires dans Gallica, c'est la voie de l'intégration, et c'est celle-là qui est particulièrement en, en essor aujourd'hui, avec des partenaires euh, qui euh, ont euh, des fichiers numériques qui ne diffusent pas ou qui ne diffusent plus dans une bibliothèque numérique et qui euh, proposent à Gallica euh, ces, ces, ces, ces documents, et donc on, on, en, fait, on en fait la diffusion euh, dans Gallica. Donc une part importante... Euh, des, euh, des partenaires dans, dans cette bibliothèque. Et euh, si on regarde un peu euh, les 10 millions de documents qu'on a dans Gaïka, on voit la grande diversité qui correspond d'une part à la grande diversité des collections de la BNF, mais aussi de, donc de ses partenaires, avec, vous voyez, euh, un arrivée, une arrivée massive euh, de documents de presse qui va se poursuivre dans les années à venir, puisque c'est une priorité de, de la BNF, mais aussi tout un tas d'autres types de documents, les images, et plus récemment, euh, des documents sonores et encore plus récemment, des vidéos, et bientôt même des jeux vidéo. Donc, vous voyez, on, on est capable euh, de diffuser tous ces types de documents euh, dans une interface que je qualifie souvent un peu de 4x4, puisqu'on doit effectivement diffuser euh, des manuscrits comme des vidéos, donc notre interface, elle doit s'adapter à, à tous ces types de documents, on n'est pas une bibliothèque numérisée spécialisée, par exemple dans un type de fond, de la presse, des vidéos, donc c'est pour ça que notre interface, doit s'adapter à, à tout ça. Euh, et ensuite, deux rappels avant de passer la, la parole à, à Isabelle Mangou. Gallica se décompose en, en deux parties. et Comme un peu les marques blanches, vous le verrez. Une partie plutôt de médiation. Vous voyez la page d'accueil. Vous voyez ici les sélections de Gallica qui sont une sélection, donc pas la totalité des documents sur une thématique, mais des sélections qu'on a, on a faites pour un peu orienter euh, les lecteurs euh, dans ce fonds de 10 millions, puisque autour de 2-3 millions de documents, on s'est bien rendu compte qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs plus novices qui avaient du mal à, se, à trouver des documents dans, dans Gaïka, c'est sûr. Donc c'est plutôt cette médiation qui a été développée. Et puis aussi un blog, euh, on va voir dans quelques secondes, euh, voilà, voilà, avec un certain nombre d'articles sur les fonds numérisés, puisque effectivement, pendant longtemps... Euh, à la BNF, on était vraiment sur la logique de numérisation de masse. Donc, on allait dans les magasins numérisés. Mais là, aujourd'hui, comme je vous le disais, les budgets ont un peu réduit. Donc, du coup, les, les, les gens qui sélectionnent les documents à la BNF et chez les partenaires le font aussi dans un objectif de médiation, souvent. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a des articles, un ou deux articles par jour sur tout un tas de sujets de documents qui ont été numérisés récemment dans Gaïka. Donc, ça, c'est pour pour donner, montrer aussi le fruit de tout ce travail de numérisation. Et puis, euh, bien sûr, Gallica, c'est aussi... C'est ce qui fait sa force. C'est son réservoir de, de documents, la possibilité de faire des recherches... Euh, alors aussi, on attend quelques secondes dans, dans, dans Gallica, ou par la recherche simple, comme je suis en train de le faire, vous voyez, avec euh, sa liste de résultats, son, son visualiseur, que vous avez déjà vu. Et vous notez aussi que... Dans les listes de résultats, on a mis un peu de médiation avec le projet qui s'appelle Gallica ou Conseil, qui sont des blocs de médiation faits à la main, pour aussi orienter un peu les lecteurs. Donc la possibilité donc de proposer une sélection de documents, même dans les listes de résultats. Une fois encore pour les résultats, pour les utilisateurs un peu moins aguerris. Et puis toute la puissance après du moteur de recherche s'exprime en particulier dans son moteur de recherche avec des possibilités de rechercher sur tout un tas de critères et notamment euh, le texte intégral, donc l'OCR à l'intérieur des documents. Et puis, euh, quand on parle d'OCR, on a aussi une fonctionnalité qui est très appréciée des chercheurs, c'est la recherche par proximité. Je cherche deux mots euh, à proximité l'un de l'autre pour donner le contexte. Euh, par exemple, euh, Pétain dans le contexte de la Première guerre mondiale ou Pétain dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un exemple un peu bateau, mais euh, qu'on présente toujours comme ça. Donc, euh, dans la recherche euh, euh, avancée, tout, tout un tas de fonctionnalités euh, et qui permettent de faire des recherches plus, plus avancées. Donc voilà un peu un panorama de, de ce qu'est Gallica, qui permettra sans doute de mieux comprendre ce que c'est que Gallica Marque Blanche par la suite et je passe la parole à Isabelle Mangou. Merci Mathieu. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Mangou, je suis chef de projet Gallica Marque Blanche. Euh, alors, nous sommes deux chefs de projet Gallica Marque Blanche, mais euh, en ce moment, je suis toute seule dans l'attente d'un recrutement pour l'autre poste. Voilà. Donc Gallica Marque Blanche, c'est un dispositif de coopération numérique qui s'appuie sur l'infrastructure Gallica que Mathieu vous a présentée, c'est-à-dire que vous avez vu la partie recherche et présentation des, des documents et, et ça, qui permet de fabriquer une bibliothèque numérique aux couleurs du partenaire, en fonction des attentes du partenaire. On va pouvoir le, le décliner euh, tout de suite. Donc, la jeunesse de ce dispositif, c'est un dispositif qui a 10 ans maintenant, euh, qui est né euh, en 2013 avec la première marque blanche, euh, Numistral, pour la BNUS, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, alors, ce qui était d'abord un essai, en fait, est devenu un dispositif euh, éprouvé assez vite. En 2014, euh, donc l'année suivante, il y a eu une marque blanche sur la grande collecte, donc avec le service interministériel des archives de France. Donc, à l'époque, je ne sais pas si certains s'en souviennent, c'était euh, la grande collecte des documents personnels euh, des Français sur la guerre 14-18. Euh, puis la troisième marque blanche, ça a été Rouen, la première bibliothèque municipale euh, dans les marques blancs, pour les marques blanches. Puis la bibliothèque francophone numérique du réseau francophone numérique. Puis la bibliothèque diplomatique numérique pour le ministère des Affaires étrangères. Et j'en profite pour dire que cette marque blanche va bénéficier bientôt en juin d'un nouveau portail, euh, donc là on vous présente une version qui va beaucoup évoluer en juin, en tout cas vous, vous allez voir, vous, découvrez, vous pourrez découvrir ça. Ensuite une marque blanche un petit peu atypique, France-Angleterre, manuscrits médiévaux entre 700 et 1200, c'est un projet qui a été mécéné par la Fondation Polonski et qui accueille euh, des manuscrits de la BNF et des manuscrits de la British Library. C'est un site actuellement clos, euh, enfin le, le fond est, est clos, euh, mais c'est un site qui est encore pas mal consulté. Puis, Numba, la bibliothèque numérique du CIRAD. Des couleurs, hein, comme je vois que j'essaie de ne pas aller trop vite pour suivre. Euh... Oh, mais Je les montre pas forcément. Oui, tout. non, non, d'accord. Ensuite, Rosalis, la bibliothèque numérique de Toulouse, euh, qui a remplacé une bibliothèque numérique existante. Ensuite, Pyrénéas, la bibliothèque numérique de Pau, Iroise, la bibliothèque numérique de Brest, commun patrimoine pour les médiathèques de pleine commune, Nutrisco pour la bibliothèque municipale du Havre, la bibliothèque numérique de la statistique publique, c'est-à-dire l'INSEE, héritage des ponts et chaussées, donc une bibliothèque numérique de grande école, Mémonium pour Montpellier, donc là on revient sur une bibliothèque municipale, Pagella pour Grenoble, et je ne sais pas si vous avez aperçu tout à l'heure, lorsque Mathieu vous a présenté euh, la page d'accueil de Gallica, euh, il y avait sur la page d'accueil à la une euh, un billet de blog euh, sur euh, Pagella, voilà, à la découverte de Grenoble, donc c'est un billet de blog qui a été fait récemment euh, pour découvrir euh, cette bibliothèque numérique. Et la dernière... Née, c'est Agathe, la bibliothèque d'Inrae, donc bibliothèque d'institut plus scientifique. Euh, voilà. Donc comme vous le voyez, euh, les, les types d'établissements sont assez différents les uns des autres. Il y a effectivement beaucoup de, de bibliothèques municipales, pardon, mais pas que. Des bibliothèques d'instituts, une grande école, euh, bientôt une bibliothèque de musée, euh, puisqu'on fait actuellement une marque blanche avec le musée national du sport. Voilà. Donc il n'y a pas un établissement type euh, qui puisse euh, contracter une marque blanche. On, est, euh, on reste très, très ouvert. Alors, les objectifs, euh, il s'agit effectivement bien d'accroître et de mutualiser euh, les collections numériques de Gallica, tout en les faisant mieux connaître. Euh, ces bibliothèques numériques permettent de mettre en valeur des ensembles plus restreints de documents que Gallica, euh, qui effectivement, vous a dit qu'il y avait 10 millions de documents, donc euh, ça reste effectivement difficile euh, à mettre en avant, on ne peut le faire que sur certaines parties. Donc Gallica, marque blanche, participe à cette euh, valorisation d'ensemble restreint de documents. Euh, là, vous voyez effectivement actuellement des images... Euh, des, des montagnes, mais aussi du musée de Grenoble, enfin, beaucoup d'iconographie. Euh, je dis juste quelques mots sur Grenoble, puisque c'est une bibliothèque qui vous est sans doute assez proche. Euh, il, y a un petit peu plus, il y a un peu plus de 13 000 documents dans cette bibliothèque numérique, avec un fonds iconographique important, mais aussi bien sûr les manuscrits de Stendhal. Euh, les manuscrits, certains manuscrits, documents autographes de, de, de Champollion euh, bientôt pas mal de documents sur Berlioz et aussi euh, alors des manuscrits médiévaux euh, et puis un petit peu de presse locale aussi euh, euh, importante mmh. voilà donc il existe sur le site bnf.fr une page entière dédiée au dispositif Gallica Marque Blanche, sur lequel vous pourrez trouver toutes sortes de, renseign toutes sortes de renseignements pratiques, une vidéo de présentation euh, qui vous présente le dispositif euh, de façon un peu plus ludique que sur le PDF euh, qui, qui présente le, le, la marque blanche, enfin, le dispositif marque blanche. Donc, je vous conseille de prendre le temps de regarder la vidéo. C'est effectivement plus, euh, plus sympathique. <rire> voilà. Alors, pour euh, construire une bibliothèque en marque blanche. Euh, alors, je ne vais pas trop parler de la contractualisation, de la convention. Euh, ça, c'est effectivement quelque chose d'un petit peu plus formel. Euh, je vais surtout vous expliquer comment on fabrique une bibliothèque en, en marque blanche et comment on s'y prépare. Alors, Pour construire une bibliothèque numérique en marque blanche, il y a trois étapes principales. L'intégration des métadonnées, l'intégration des documents numériques et la construction du portail. Alors, l'intégration des métadonnées, c'est sans doute le chapitre le plus complexe et le plus lourd euh, lorsque. Alors, c'est le cas pour un certain nombre de bibliothèques municipales, euh, lorsque les notices sont anciennes euh, et n'ont pas été mises à jour récemment. C'est. Euh, ça peut, alors, ce qu'on conseille toujours, nous, aux bibliothèques euh, qui sont dans ce cas-là, c'est de recruter euh, sur un contrat court euh, un stagiaire euh, ou quelqu'un qui peut aider à mettre à jour ces données. Euh, il y a souvent beaucoup de plaques de verre, enfin, des documents comme ça qu'il euh, euh, qu faut remettre à niveau euh, pour pouvoir intégrer euh, les catalogues. Pour pouvoir visualiser un document dans Gallica et dans une marque blanche, il faut que les métadonnées des documents soient intégrées dans les catalogues BNF, c'est-à-dire le catalogue général et le catalogue archives et manuscrits. Là, ce n'est qu'à cette condition-là qu'on peut visualiser des documents dans Gallica. Donc, ça représente un, un, un travail certain si les données n'ont pas été mises à jour. Après, pour un certain nombre d'établissements, les données ont été mises à jour régulièrement et il n'y a pas forcément de difficultés. Donc, il ne faut pas non plus trop, euh, trop s'inquiéter, mais je préfère quand même le signaler. Euh, si jamais euh, vous avez besoin ou vous êtes rattaché au réseau Tapir, euh, vous pouvez effectivement euh, cataloguer vos notices d'archives et de manuscrits au, au sens large, parce que parfois il y a aussi des fonds iconographiques, dans Tapir. Et à partir de Tapir, nous, on fera une bascule dans le catalogue archives et manuscrits euh, pour pouvoir visualiser les documents numériques dans Gallica, toujours. Alors, je passe sur l'obligation de... Euh, de transformer euh, l'unimarc en intermarque puisque l'intermarque est le format euh, BNF et c'est un format qui n'est pas utilisé euh, par d'autres bibliothèques donc il nous faut effectivement transformer euh, les notices des partenaires pour pouvoir les, les, les coller si je puis dire dans le, dans le catalogue général mais ça c'est à nous de le faire <rire> voilà Pardon. Une fois que les notices euh, des documents ont été créés dans les catalogues, on peut ensuite euh, passer à l'étape suivante qui est l'étape d'intégration des documents numériques. C'est-à-dire qu'effectivement, on relie le document numérique à sa notice. Alors, ça, c'est pareil, ça dépend des volumes euh, de documents à intégrer. Si, ce sont des, si les volumes sont importants, on conseille de passer. <coughs> euh, par un partenaire avec lequel nous avons euh, contracté pour pouvoir intégrer ces documents. Euh, et là, dans ce cas-là, il y a effectivement euh, un contrat supplémentaire pour pouvoir intégrer ces documents. Ça, ça joue dans le cas de documents déjà numérisés, si vous avez déjà des documents numérisés. <rire> si les volumes sont plus restreints, il est tout à fait possible d'intégrer les documents numériques via ESCO, qui est une plateforme d'intégration à la disposition des partenaires et qui vous permet d'intégrer des petits volumes. On considère qu'au-delà de 2-3 000 documents, ça devient difficile et il vaut mieux passer par un chantier. Euh, de prestations particuliers, mais en dessous de 2-3 euh, de, ouais, de, de 000 documents, vous pouvez tout à fait intégrer vos documents via ESCO. Voilà. Si jamais vos documents ne sont pas numérisés, euh, vous allez effectivement devoir passer par un nouveau marché de numérisation. Et dans ce cas-là, on conseille aux partenaires de prévoir dans ce marché de numérisation une livraison directe en chaîne d'entrée BNF, de façon à ne pas ajouter de coûts supplémentaires et de, et de travail supplémentaire sur l'intégration des fichiers. Euh, dans ce cas-là, c'est fait par votre prestataire. Donc, euh, c'est un gain de temps euh, important pour vous. Voilà. La troisième étape, mais qui peut être faite en parallèle euh, de la seconde, euh, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé votre marché d'intégration de fichiers, vous, euh, vous avez du temps et vous pouvez tout à fait, à ce moment-là, vous consacrer à la, à la réalisation du portail. Alors, quand je dis réalisation, c'est-à-dire que vous, vous devez élaborer une maquette, bien réfléchir à ce que vous souhaitez euh, valoriser dans votre portail et puis, une fois que vous avez réalisé cette maquette, vous nous la transmettez, nous, on va la faire réaliser par le, par le développeur. Euh, il y a du travail qui se fait ensuite en parallèle avec vous. Au fur et à mesure que le développeur travaille, il a besoin euh, d'être en contact avec vous. Donc, on fait effectivement des, des réunions régulières. Euh, et une fois que ce, cette bibliothèque numérique est finalisée, on vous met à disposition le site, alors avec accès réservé sous mot de passe, pour que vous puissiez ajouter vos contenus. Une fois que vos contenus sont ajoutés, finalisés, lorsque vous le décidez, on ouvrira la bibliothèque numérique en marque blanche, une fois que tout ou partie des documents numériques auront été intégrés. Et ensuite, c'est vous qui gérez complètement l'alimentation des contenus de votre marque blanche. Donc tout ça est fait sur Drupal. Donc peut-être certains connaissent déjà... Euh... Ce, ce dispositif, mais en tout cas, il est bien clair que vous êtes ensuite complètement autonome sur l'intégration de contenu, sauf évidemment si vous souhaitez une modification euh, dans votre euh, bibliothèque numérique, euh, auquel cas il faut parfois passer par une nouvelle mise en production pour modifier euh, ce qui a été euh, réalisé sur la page d'accueil ou sur les pages euh, intermédiaires. Voilà. Isabelle, peut-être oui. juste euh, repréciser, donc, les, les, les partenaires, une fois la, donc, le, toutes ces étapes franchies, mmh, quand mmh. vous dites qu ils ont la main pour alimenter euh, leur portail, eh, eh, là on a parlé du CMS Drupal, oui mais on a, donc ils ont la main sur les pages de, de contenu de médiation et de valorisation, mais oui. à quelle échelle ont-ils la main pour le chargement des contenus d'éventuelles de, nouvelles numérisations Peut-être juste expliquer. Alors, le... pour les nouvelles numérisations, alors c'est toujours le même dispositif, c'est-à-dire qu'il faut d'abord les métadonnées et ensuite on associe les documents numériques. Euh, sur la convention, sur les conventions, c'est marqué, je crois, on précise, deux chargements par an. En fait, actuellement, on n'est pas vraiment dans une logique très comptable. Euh, et puis, il y a chargement et chargement. Par exemple, euh, s'il y a un petit chargement pour une exposition, je veux dire n'importe quoi, mais il y a une exposition en cours dans une bibliothèque euh, et on a besoin de mettre en avant quelques documents. Dans ce cas-là, on considère que ce n'est pas un vrai chargement. On nous envoie les notices. Euh, nous, on fait créer les notices. Et ensuite, euh, le plus simple, c'est de les intégrer via la plateforme ESCO. Donc de du façon... coup, il y a vraiment deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie euh, médiation et, et, et, et partie CMS du site qui peut oui. vivre par le partenaire euh, un peu de, de son fait au quotidien. Oui. Et puis la partie chargement qui, elle, doit être un petit peu prévue avec cette plateforme ESCO euh, qui, qui permet de charger ces documents une fois toujours, enfin sous-entendu toujours que les documents par ailleurs doivent exister quoi qu'il arrive tout le temps dans les catalogues de la BNF. Donc, il y a toujours ce même schéma que vous disiez au départ, métadonnées, oui. intégration de fichiers. Oui, et, oui. Okay. Après, sur le CMS, il est tout à fait possible de mettre en avant un document qui ne serait pas dans Gallica, par exemple. Je ne sais pas, moi, si. Euh, enfin, je sais qu'il y a une bibliothèque qui veut faire ça. Euh, en ce moment, ils font réaliser des vidéos euh, sur YouTube euh, sur, le, sur la ville. Bon, ben, ça, ils n'ont pas besoin. Ça, bien sûr, on ne va pas forcément l'intégrer sur Gallica, mais eux peuvent le mettre en avant dans leur, euh, sur leur site. Donc, il y a la possibilité, comme tout CMS, d'embarquer des codes oui. euh, et oui. de mettre euh, un peu, oui. d'éditorialiser un petit peu comme on le souhaite euh, tout à fait. cette partie-là. Oui, tout à, fait. oui, oui. Non, non, tout à fait. Merci beaucoup. Et je, je vous ai coupé dans… dans oui, alors le... je suis en train d'essayer de retrouver le fil. Oui, l'idée euh... qu'on s'était dit, c'était effectivement, hein, toutes ces étapes, c'était parce qu'il faut effectivement bien préparer son projet en amont. Oui. Et peut-être que vous avez justement des conseils euh, une fois qu'on a voilà, un petit peu analysé ce qu'on avait, son existant, les prérequis, c'est-à-dire hein, toutes ces descriptions de métadonnées, etc. Oui, oui, oui. Comment on prépare son projet euh, dans son établissement Com Comment on fait pour pour essayer de, en tout cas, de se mettre à pied d'œuvre et d'être ouais, voilà, oui, un oui, peu oui. dans le cadre Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, on demande qu'il y ait un chef de projet euh, par établissement et par marque blanche. Euh, et on interagit en fait. Euh, et moi, j enfin, si c'est moi qui m'occupe de la marque blanche, j'interagis avec le chef de projet de, de cette marque blanche. Euh, il faut quand même être conscient que c'est une charge de travail qui n'est pas négligeable. C'est pas euh, voilà, le, le résultat est sympathique mais ça nécessite quand même pas mal de, pas, pas mal de travail donc ça il faut en être conscient j'ai parlé tout à l'heure des métadonnées parce que c'est vraiment ce qui me semble le plus lourd euh, surtout lorsque euh, lorsque les notices n'ont pas été revues depuis longtemps ce qui peut être le cas dans pas mal d'établissements patrimoniaux euh, avec des fonds anciens c'est pas toujours la priorité euh, de la, de la bibliothèque pour, pour des raisons tout à fait compréhensibles hein, donc, euh, mais donc ce qui est important c'est vraiment ça, un chef de projet côté partenaire et puis euh, des réunions régulières tout au long du projet euh, il y aura au moins il faut compter au moins une réunion par mois euh, tout au long du projet et parfois des réunions plus régulières. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de la réalisation du site, euh, là, quand on est effectivement en pleine réalisation du portail, ça peut être une, une réunion toutes les semaines, une réunion tous les deux jours, pas forcément très longue, mais de façon à pouvoir répondre vraiment aux développeurs. Euh, parce qu'on a beau avoir... On a beau penser qu'on a prévu tous les cas de figure dans la maquette, tout ça, il y a toujours des choses qui ne sont pas euh, claires pour le développeur et qu'il faut préciser euh, ensuite. Et puis parfois, on évolue aussi en discutant avec le développeur. On, on va parfois euh, euh, demander des choses un petit peu différentes de ce qu'on demandait le mois d'avant. Donc il faut, il faut être conscient qu'il faut, il faut pouvoir être très réactif à ce moment-là. Donc ça, euh, ça, c'est important. Et du coup, sur un calendrier, euh, avec euh, ces réunions, on va dire, des... une fois que nos métadonnées sont au clair, puisque oui. ça, a priori, oui. ça devrait être quelque chose qui, on va dire, ne rentre pas dans le calendrier, puisque dépend pas forcément de la BNF, mais plutôt de la bibliothèque partenaire. Euh, entre le moment où on contractualise et le moment où la bibliothèque, quelle est la moyenne de, de, de délai entre ce, voilà, ce moment de contractualisation et l'ouverture de la bibliothèque numérique alors, je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, en l'état actuel des choses, lorsqu'il y a effectivement des travaux, euh, euh, je pense qu'il faut compter au moins 18 mois. On, on voit qu'on n'arrive pas à ouvrir de bibliothèque numérique à moins de 18 mois, et c'est quand même assez souvent deux ans. Euh, c'est quand même assez souvent deux ans, euh, parce qu'effectivement, euh, comme je le disais, c'est une charge de travail importante, et, euh, et parfois il y a des temps d'arrêt, il y, y a des difficultés qui font que... Euh, euh, bah, le partenaire n'a pas toujours autant de possibilités de réagir aussi vite qu'il le souhaiterait. Donc euh, souvent, ça met un petit peu de temps euh, euh, à cause de ça, de ces problèmes de... Et... Est-ce qu'on peut dire deux mots, peut-être aussi, euh, des budgets euh, de ces marques blanches pour que oui, voilà, les gens aient sûr, oui, oui. toutes les informations oui, oui, euh, tout avant fait. de parler oui, oui. des avantages euh, oui, <rire> de oui, oui, oui. Parlons de budget. Alors, le budget. Alors, le, une marque blanche de moins de 10 000 documents, ça coûte actuellement euh, 35 500 euros hors taxes. Et une marque blanche de plus de 10 000 documents coûte... 46 500 euros hors taxes alors je précise que ce sont des coûts partagés à 50% BNF partenaire. et il y a eu récemment une étude qui a permis de bien asseoir ces tarifs en fait on a bien vérifié que on était bien dans du 50 50 les frais de maintenance annuels sont de 7 200 euros alors toujours hors taxes il faut rajouter 20% de TVA euh, je précise que les frais de maintenance ne sont dus que lorsque la bibliothèque numérique est ouverte. Je dis ça parce que quand on signe une convention, on prépare un échéancier et l'échéancier, bah souvent, il varie. En fait, euh, la bibliothèque numérique n'est pas toujours ouverte, et même rarement ouverte l'année suivante ou même l'année suivante. Donc, dans ce cas-là, on fait un avenant, et bien évidemment, ces frais de maintenance ne sont pas dus euh, euh, tant, que, tant que la bibliothèque numérique n'est pas ouverte. Euh, alors, ces frais incluent effectivement la réalisation de la marque blanche, mais aussi l'archivage pérenne. Euh, des documents qui sont archivés dans SPAR, qui est le système d'archivage pérenne de la, de la, de la, de la BNF. Au-delà de 100 000 documents, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques numériques, mais on en a quand même quelques-unes. Euh, il y a une tarification supplémentaire qui s'applique, qui est de 2 500 euros en plus par tranche de 10 000 documents. Donc, c'est un petit peu particulier. Euh, actuellement, on a, je crois, trois bibliothèques numériques qui sont concernées. Donc, euh, on est plutôt, la, la plupart, c'est plutôt entre 10 000 et 100 000, en fait, en, en, en nombre de documents. Merci. Et du oui. coup, euh, alors… En fait, on a, on a presque même abordé les avantages, puisque oui. qui dit euh, intégration euh, oui. donc, euh, dans une marque blanche dit ce que vous venez de dire sur la maintenance et l'archivage. Euh, mm. Les documents intègrent bien évidemment SPAR oui. euh, le système d'archivage pérenne de la BNF. Mm. Euh, est-ce que peut-être justement, euh, voilà, avant d'aborder les contraintes, est-ce qu'on peut enfin, les craintes, les contraintes, les, les choses qui peuvent... Au demeurant, comme toute gestion de projet arrivée, euh, quels sont les avantages à rejoindre euh, Gallica Marque Blanche Peut-être euh, pour l'archivage la, pérenne, c'est <rire> effectivement, on a, ça donne accès à Spar, mais pas dans des conditions euh, comme si on avait contractualisé avec la BNF <rire> pour de l'archivage numérique, puisque la BNF a cette prestation-là. Quand on contractualise avec la BNF sur l'archivage numérique, on a une qualité de service relativement importante, c'est-à-dire qu'on peut restituer les documents sous 24 heures, verser des documents, les enlever, etc. Là, nous, ce qu'on garantit, c'est la préservation des documents numériques, éventuellement la restitution, mais dans des délais qui pourraient être plus longs. Il n'y a pas une qualité de service accrochée à cet archivage pérenne, mais tout document qui arrive dans le GECA marque blanche, ou même qui est intégré sans marque blanche, est effectivement archivés dans l'archive de la BNF et donc on garantit une forme de pérennité. Du coup, doux, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on ne contractualise pas directement sur ce système d'archivage pérenne. Néanmoins, on garde la pérennité des fichiers et des métadonnées oui. liées mmh. en profitant de ce système-là, sans pour autant avoir tous les services Exactement. attachés à la contractualisation particulière à ce Exactement. service. Exactement mais c'est un avantage non négligeable quand on se dit que des fois, les documents le numériques sont sur des disques durs sur une étagère, et c'est important. Alors, dans les, dans, les, dans, dans les avantages du projet Gallica Marque Blanche, c'est d'une part de participer à des opérations de coopération nationale avec la BNF, pas dans une logique d'hégémonie de la BNF, mais plutôt dans vraiment cette logique de... De coopération, c'est vrai que pendant longtemps, on dit « ah là, là Gallica, le site mer, etc. » Aujourd'hui, on est plutôt des frères et des sœurs. Cette galaxie de, de marque blanche, on fait partie d'un réseau de coopération qui s'appelle les gallicalogues J'en vois certains, d'ailleurs, <rire> qui sont présents aujourd'hui. Et qui se réunissent une fois par an pour discuter, pour échanger sur des gens professionnels, etc. etc. Donc faire partie d'un réseau de coopération qui, qui qui vient souvent valider, en fait, des coopérations qui ont été menées depuis longtemps avec la BNF. Parfois, on a commencé par nous subventionner les chantiers de numérisation, puis après, le partenaire a participé à des chantiers de numérisation à la BNF, et puis après, il y a eu d'autres actions de coopération. Et puis souvent, ça vient se conclure par, par cette marque blanche qui confirme ce, cette, cette coopération. Et effectivement, la, la, la marque blanche, c'est vraiment ce cet objectif de coopération qu'on qu peut avoir. Et, vous part... Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce projet participe à, à faire un accroissement des collections de la, de la, de la collection numérique nationale qui est, que conserve Gallica en son sein. Donc, je vous disais, 10 millions de documents dans 2 millions de partenaires. Et donc de construire petit à petit ce, ce réservoir de fichiers euh, qui est ouvert, qui, euh, qui bénéficie de toutes les innovations euh, de Gallica. Donc euh, quand il y a une innovation dans Gallica, elle est immédiatement ou dans un délai assez court répercutée euh, dans la marque blanche. Donc il y, a, il, y a, il y a quand même cet avantage de se dire, ah ben, j'ai les innovations, j'ai aussi la maintenance, puisque a priori, tout fonctionne sur les mêmes serveurs. Donc si Gallica tombe, tout tombe. Donc euh, comme Gallica ne doit pas tomber, <rire> on espère. Ça, ça préserve aussi une qualité de service pour les marques blanches, quand même relativement euh, importante euh, pour, pour, pour les marques blanches. Et puis, euh, euh, je n'oublie pas de point, effectivement, euh, cette coopération numérique de documents, euh, on le redit, les documents sont présents dans la marque blanche, sont aussi présents dans, dans Gallica. Il peut y avoir aussi des échanges entre marques blanches de documents pour venir compléter des oui. corpus, etc. etc. Ce qui, peut, ce qui permet de faire des complétudes de documents, qui permet de faire des, des regroupements plus riches, et donc c'est vraiment ce réseau de coopération et de ces documents qui, qui est un gros gros avantage. Et puis euh, euh, on garantit effectivement, là comme je vous le disais, une structuration des données, une, une organisation quand même relativement robuste. La BnF continue de subventionner largement le projet Gallica. Euh, Aujourd'hui à la BnF, on a plusieurs développeurs dédiés, on a euh, notre service avec un certain nombre d'agents qui travaillent sur ces sujets-là. Donc euh, bon, une garantie aussi dans, dans le temps, euh, euh, une forme de robustesse et de pérennité, euh, de pérennité du service. Et puis, euh, puis voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de, de tous les avantages. Et justement. Euh du coup on va, on va en fait on va joindre les craintes et les avantages puisque mmh. je, je suppose que vous allez avoir réponse à toutes mes questions mais euh, <rire> le but n'étant pas de vous mettre en difficulté non plus euh, quid des spécificités effectivement de projet c'est à dire vous parlez de, des innovations et des développements qui peuvent rejaillir de la marque blanche sur de Gallica pardon sur les marques blanches mais si un partenaire a une spécificité euh, de langue régionale ou de développement particulier comment ça peut se passer si effectivement on dépend d'un tout et qu'on n'est pas complètement maître de son outil Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, mmh. euh, au départ, Gaïka était un peu euh, à la tête de la manœuvre. Aujourd'hui, c'est plus exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui arrivent avec des projets euh, avec lesquels la BNF n'avait pas forcément pensé. Et bien, donc là, il y a une discussion euh, pour les langues régionales. C'est finalement assez simple. On mmh. est capable aujourd'hui d'ajouter les langues relativement simplement. Mais s'il y a un projet particulièrement ou un développement particulier qui demande une marque blanche, on va réfléchir en se disant « est-ce que ça peut bénéficier à Gallica et à d'autres marques blanches ?» Et dans ce cadre-là, ben, on va sans doute déclencher le développement. Ce qui n'était pas le cas finalement avant, c'était Gallica qui disait « on va faire comme ça. Et là, comme on est plutôt dans ce réseau des Gallica Logs, de discussions interprofessionnelles, de besoins, etc., et ben, finalement, un développement pour une biothèque en Gallica marque blanche peut très bien bénéficier à tous les autres. Et euh, sur ce qui est, puisque ce sont des questions aussi récurrentes, de propriété des fichiers et euh, des, des partenaires dans, dans Gallica et lors d'une Gallica marque blanche, comment ça se passe Alors sur les, les fichiers, en fait, euh, donc, les documents de la marque blanche deviennent aussi enfin, deviennent propriété de la BNF, c'est-à-dire la BNF gardera une copie des documents même si la marque blanche décide d'arrêter cette collaboration euh, donc nous on rendra effectivement une copie des fichiers mais on garde une copie des, des fichiers numériques qui restera intégré à Gallica. oui, oui. c'est une forme de copropriété oui. peut moins ben, il y aura quand même discussion à, à l'arrêt sur ce qu'on fait des fichiers ça n'est jamais arrivé en fait non. C'est plutôt une copropriété que… Oui, mais oui c'est plutôt une copropriété. On a une marque blanche qui a été arrêtée, c'est la grande collecte à la, la demande du, du ministère, mais les documents… Il n'y a, a pas eu de discussion sur les documents, en fait. vous regarder. Alors, il y a Ludivine Javelot qui posait une question justement sur ces développements. Si d'aventure, euh, alors je suppose que c'était le, le sous-entendu de la question, euh, peut poser problème, je ne sais pas, mais en tout cas, si effectivement euh, ce développement ne participe pas à l'ensemble de la communauté, qu'est-ce qui se passe si le développement il est nécessaire à la bibliothèque du partenaire, mais pas utile à l'ensemble des, des autres. Je suppose que c'est ça, Ludivine, que vous vouliez euh, je vous laisse prendre la parole si vous si vous souhaitez préciser peut-être la question, je vous vois, c'est pour ça que je propose. On ne vous, On entend, vous pas. entend pas très bien, peut-être le micro, il est derrière. Là, est là. <rire> là vous devez nous entendre. Ouais, C'est mieux bah, Oui, très bien. <rire> Excusez-moi. Euh, non, c'est que vous aviez posé la question de, vous avez donné, vous aviez donné l'exemple, Madame Royon, sur, sur un projet de, de langue régionale et finalement il s'est avéré que ce n'était pas si compliqué. Mais du coup, c'est quel type de, de développement ou quel type de projet, voilà, qui pourrait euh, vous poser question et du coup euh, demander une plus grande réflexion dans la mise en œuvre. C'était pour avoir une idée en fait. Mmh. Alors je voudrais juste dire quelque chose sur les langues régionales. Je voudrais préciser que Iroise, la bibliothèque enfin, numérique de Brest euh, est maintenant aussi en Breton, euh, on vient juste de, de finir, euh, voilà, et que R Toulouse est aussi en Occitan, voilà, donc euh, c'est effectivement pas si compliqué que ça. Euh, normalement, si un projet est un peu atypique, il faut qu'on en discute avant de contracter, effectivement, là je n'ai pas trop d'exemples, c'est pour ça que c'est difficile de savoir sans... On a juste quand sans même, aller. si je peux quand même vous dire, là on a, euh, on a signé avec... Euh, euh, l'Université de Côte d'Azur pour un projet un peu particulier euh, de, de réalisation d'une bibliothèque numérique sur des corpus BNF sur la notion d'héritage au sens euh, très très large du terme. Comme c'est euh, un projet de recherche universitaire à la base, il est fort possible que ce projet... Euh, nous fasse un petit peu évoluer au moment du développement du site mais là c'est un petit peu tôt pour en parler mais en tout cas moi je m'attends à ce que euh euh, on aille sans doute beaucoup plus loin sur ce site-là qu'on ne le fait actuellement sur d'autres sites. Et là encore, ce sera bénéfique pour toutes les autres marques blanches. Mais je ne peux pas être plus précise que ça, mais je sais que ce site-là va sans doute être beaucoup plus euh, fouillé, euh, détaillé et sans doute plus problématique à réaliser que, euh, que d'autres sites. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question comme ça. On a un projet avec... Euh, euh, des gens qui font des scénarios. Ouais. Et qu'on ait besoin, particulier particuliers, notamment dans l'affichage des documents, etc., mmh. etc., Mais là, une fois de plus, on va réfléchir nous, puisque là, comme on fait carcasse commune pour mmh. Gallica, est-ce euh, que ça va bénéficier à Gallica ou pas ça, Pour toute la partie recherche, etc., c'est vraiment systématiquement ça. Pour la partie avant, la partie Drupal, c'est vrai qu'on est plutôt dans un cadre. On a des modèles, etc. Si on sort vraiment du cadre et que ça bénéficie qu'à la marque blanche et que c'est vraiment exceptionnellement important, il peut être question de refaire un devis par exemple supplémentaire il y a des jours hommes supplémentaires si vraiment il y a un truc très spécifique par exemple vous voulez faire une très jolie carte très détaillée euh, avec des trucs que nous on n'a pas l'habitude de faire, ça va prendre du temps et bien si c'est nous qui le prenons à notre charge il y aura peut-être un devis un peu différent il y a dans la tarification des jours hommes supplémentaires ouais. mais ça arrive quand même relativement peu pour l'instant oui ça pas arrivé encore ouais. Merci, merci beaucoup. <rire> et peut-être euh, on peut dire aussi euh, Pardon, deux mots sur le disons le quotidien euh, plutôt de chargement de fichiers. On a vu il y avait deux chargements par an. Qu'est-ce que ça sous-entend tous euh, ces échanges avec vous et peut-être euh, pour des, excusez-moi, quelque chose de bloqué. Pour des établissements qui auraient, euh, voilà, peut-être une crainte sur, euh, peut-être un manque d'autonomie ou quelque chose de cet ordre-là sur, voilà, ces, ces chargements de deux par an ou, euh, voilà, comment vous pouvez, euh, voilà, réagir sur cette idée de, de aussi peut-être sur de la gestion de projet, de dépendre d'un établissement national avec euh, peut-être éventuellement des lourdeurs qui peuvent arriver. Enfin voilà, sans. Sans euh, pleurer sur la, la gestion du projet, mais peut-être juste réagir aussi sur ces possibilités de, voilà, de forcément de, de dépendre d'un partenariat à deux gros établissements. Euh. Oui, alors ça, effectivement, c'est un peu intrinsèque au projet Gallica Marque Blanche. C'est vrai que nous, on est un gros établissement avec des pesanteurs qu'on ne va pas nier, hein, c'est vrai. Après, je disais tout à l'heure qu'on a actuellement on n'exerce pas vraiment de logique très comptable du nombre de chargements. Il y a des établissements qui, qui ne vont pas pouvoir faire tout de suite de chargement après l'ouverture de leur marque blanche. D'autres vont pouvoir en faire. Euh, ça peut passer par des nouveaux marchés de numérisation, auquel cas, euh, c'est ce que je vous disais, on intègre maintenant, on conseille d'intégrer directement en chaîne d'entrée BNF de façon à ce que ce soit plutôt le, le prestataire qui prenne ça en charge. Après, il reste la question des métadonnées. Pour nous, le, le plus problématique, ça restera la question des métadonnées. S'il y a des volumes trop importants de métadonnées, euh, on n'est pas si nombreux que ça non plus et il faut effectivement pouvoir lisser euh, tous ces flux, euh, euh, encore une fois, lorsqu'ils sont importants. Si c'est de la valorisation de petits lots, si ça passe par tapis, enfin, il y a vraiment des, euh, pas mal de possibilités pour pouvoir fluidifier ces, euh, ces nouveaux chargements. Peut-être préciser les, les, quand vous dites les documents doivent par ailleurs exister dans les catalogues BnF. De quoi ouais, on parle exactement hein. Qu'est-ce que C'est-à-dire qu -ce que, -ce qu'il faut vraiment qu soit dans le catalogue général, ou ouais. est-ce que par exemple à être dans la base patrimoine ça suffit de, de quoi on non. parle quand on dit est-ce qu'il faut ouais. Voilà, c'est pour, je... oui, oui. ah pour ça que je tout à fait. C'est pour ça que je précisais. Actuellement, pour qu'un document euh, puisse être intégré dans Gallica, et être visualisé dans Gallica, euh, il faut que que la, sa notice soit dans le catalogue général ou dans Archives et Manuscrits, c'est-à-dire les deux catalogues BNF. Ni la base patrimoine ni Tapir ne permettent euh, d'afficher un document euh, directement dans Gallica. Et juste euh, si euh, d'aventure la bibliothèque avait des Unicas, ce, ça sous-entend que cette, euh, cette, ce document est, est créé dans le catalogue général Oui. OK. Oui. Oui, oui. En fait, on crée, alors, soit effectivement, bon pour, le, pour ce qui est du catalogue général, puisque il euh, y a pas mal d'UNICA qui rentrent, en fait, quand même, on n'a pas tout, euh, loin s'en faux. Et donc, euh, effectivement, on crée une notice euh, dans le catalogue. Si jamais on a déjà une notice, ce qui est aussi un autre cas de figure, on crée une PEX, en fait, et puis euh, on intégrera le, le, docu le document numérique ensuite. Mais de toute façon, on est obligé de passer par, par le catalogue général. On travaille quand même à essayer de rendre plus autonomes no, no les partenaires de Marque Blanche et tous ceux qui veulent intégrer des documents. Deux options possibles. Il y a Espace coopération que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet d'intégrer, il faut que les métadonnées soient créées, mais intégrer oui. hein, un petit nombre les de documents yellow, relativement, oui. relativement facilement. Notamment quand mm. on parle des périodiques, on a juste une notice à créer et puis après on peut rentrer re des milliers de fascicules derrière, il n'y a pas de problème. Mm. Et puis on travaille avec un autre... Euh, logiciel que certains connaissent peut-être déjà qui s'appelle NumaHop qui va permettre de faire des chargements plus importants de métadonnées et de documents numériques et donc on, on vise une implémentation en 2024 c'est très long à la BnF mais normalement ça devrait quand même largement fluidifier l'intégration des métadonnées dans les années à venir c'est effectivement on insiste un peu dessus parce que c'est un, un point compliqué quand on fait des marques blanches euh, mais on travaille à, à fluidifier. On a euh, aujourd'hui même un système qui permet d'intégrer les, les métadonnées relativement rapidement avec de la saisie euh, en partie manuelle. Et donc, du coup, euh, on, on a fluidifié et on fluidifie. Mmh. J'ai envie de dire qu'en 2024, ce sera presque euh, plus un sujet, j'espère. Mmh. Peut-être, euh, alors, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, je, je vous invite à les poser. Euh, alors oui, moi j'ai une question. Oui. <rire> Encore merci, c'est gentil. <rire> euh, je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Euh, du coup, vous aviez parlé de deux chargements par an. Mmh. C'était juste, euh, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Euh, du coup, euh, admettons, voilà, j'ai mon, mon portail, il est fait, etc. Les deux chargements, finalement, ça correspond un peu à deux gros trains de numérisation. Euh, que j'envoie chez mon prestataire. Oui, comme ça tu... peut être ça. Oui. C'est à peu près ça, en fait. D'accord. Mm, mm, mm. Oui, oui, oui. OK. C'est pour ça Donc, que je précisais, si vous avez une valorisation ponctuelle à faire sur quelques voilà, documents… Par à une expo Oui, ou un voilà, là, là, on euh... ne fait pas rentrer ça dans les chargements. Oui, oui, d'accord, d'accord. Donc, euh, il faut aussi s'organiser euh, en fonction de ça. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on peut tout à fait euh, expliquer à notre prestataire qui travaille directement avec vous, comme ça, il vous transmet directement les images. Euh, et il vous… <rire> Oui, oui. alors ça reste effectivement une opération assez lourde. Enfin, ça, ça, après, ça dépend du nombre d'images. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est lui qui le fait. Oui, euh, d'accord. Et ce n'est pas vous. vous. Vous aurez effectivement à vérifier vos images. Enfin, ça, oui, c'est normal. contrôle qualité, enfin, bien sûr. Voilà, contre qualité. Mais ouais. c'est lui qui se charge d'intégrer directement en chaîne d'entrée. Et, euh, et c'est beaucoup moins pesant pour vous. D'accord. Il, par que... discussion... il faut bien avoir la discussion avec vous d'entrée de jeu parce que… Oui. Il faut que le prestataire euh, le prévenir. Il va peut-être y avoir un, un surcoût. Ouais. Euh, il faut okay. qu'on ait, en général, on a une discussion un peu tripartite euh, pour voir comment on envisage euh, les choses. Oui, souvent maintenant les marchés parce qu'il y en a de plus en plus oui. hein, et c'est vrai que du coup on, on vous aide un peu à rajouter ça dans le marché, enfin on... oui, dans euh, le cahier des charges pour que, oui, euh, oui, que donc, ça oui, soit. Oui. Euh, oui. oui, bien sûr. Et alors par contre il faut, excusez-moi, hein, j'en profite non je, non, je monopolise la parole. Euh, euh, mais par contre avant de, avant de gérer donc, les images, il faut évidemment qu'on se mette d'accord sur tel ou tel document et donc du coup qu'on mette. On va dire qu'on qu chouchoute un peu, euh, si vous me permettez l'expression de nos, nos métadonnées, pour qu'elles puissent bien rentrer, qu'elles correspondent bien euh, à ce dont vous avez besoin, euh, qu'elles soient bien propres en fait, avant qu'on envoie à l'ANUM. Oui, c'est ça. En fait, quand je dis. Alors, le, le sur le terme propre, après, vos, vos métadonnées, elles, elles sont ce qu'elles sont. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un titre, un auteur, si c'est possible. Euh, je, je pense aux plaques de verre, parce que les plaques de verre, parfois, il y a beaucoup d'erreurs. En fait, c'est souvent des, des répertoires anciens et il y a eu pas mal d'erreurs. Donc, bon, bah, ça, effectivement, après, on. On peut corriger hein, une notice. Euh, pour tout ce qui est archives et manuscrits, là, il est très, très important aussi de bien décrire et de décrire vraiment par sous-ensemble parce que euh, là, très souvent, on a eu des problèmes et on se retrouve avec, après avec beaucoup plus de documents numériques que de notices et là c'est ça devient effectivement il faut tout refaire à la main c'est pour ça que je il faut vraiment bien penser à ça mais ça on a des discussions ensemble il y a oui. des collègues euh, euh, avec qui on peut discuter là-dessus donc il faut pas euh, il faut pas s'inquiéter là-dessus mais, mais il faut de toute façon, en ce qui me concerne, je pense qu'on s'intéressera d'abord aux périodes et aux imprimés. Donc... Alors, les périodiques, c'est beaucoup plus facile pour le coup. On est très mais preneurs des périodiques. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, voilà. Euh, moi, Parce qu'en fait, il y a juste une notice. Il y a juste une notice. Alors, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Si on l'a, on rajoutera une PEX pour, euh, pour vous. Euh, si on ne l'a pas, on crée la notice. Mais c'est tout, en fait. Après, euh, les fascicules, ils, ils viendront abonder la notice. Mais euh, au niveau du catalogue, on ne fait rien de plus. Donc, on adore les périodiques. Ah, merveilleux. <rire> En termes de métadonnées, on adore les périodiques. <rire> Et alors, peut-être, euh, on, a, on a une question, enfin, euh, j'ai eu une question qui m'est arrivée directement euh, de Rachel Brault. Euh, Est-ce est que, du coup, les partenaires ont un accès direct à leurs fichiers numérique euh, C'est-à-dire Est-ce qu'ils peuvent récupérer, c'est-à-dire, ils vous confient la, la bibliothèque numérique, elle est alimentée. Est-ce que, mm -hmm. du coup, pour une demande de reproduction, etc., comment ils peuvent gérer leur fichier numérique si, Alors, il, y a deux, il y a deux possibilités ouais. où euh, c'est un, un peu volumineux, c'est-à-dire il faut récupérer quelques centaines d'images. Donc là, on a, nous, ils ont à disposition un, un serveur FTP qui permet de récupérer les images à la demande. Mm -hmm. ça, il faut nous en faire la demande. Si c'est plutôt à l'unité ou à la dizaine d'images, euh, les marques blanches bénéficient de l'API euh, mm -hmm. 3F de Gallica. Et l'API 3IF, elle permet de télécharger les images en haute résolution directement depuis l'extérieur. À partir du moment où, bien sûr, on a les droits de. où la bibliothèque, elle est d'accord, hein, parce que c'est des documents mmh. qui sont normalement dans le domaine public et plus sous droit. La plupart du temps, l'API est active et donc on peut télécharger depuis sa mar propre marque blanche. Euh, avec l'API 3IF, c'est très simple, les images sont pour les deux. Après, si c'est des quantités importantes, c'est par FTP et c'est une demande particulière, il y a un petit délai de traitement. Quoi. Ok. Et du coup, justement, on s'interrogeait sur les droits. Chaque, ouais. euh, enfin, par exemple, en tout cas, je, je me permets de parler au nom de ces collègues-là, mais je sais que mm -hmm. ça a été une décision de la métropole donc d'ouverture complète des données et des contenus. Chacun peut décider de, du degré de diffusion de ses propres documents sur oui. sa marque blanche. C'est-à-dire que s'ils si ouais. sont en mm -hmm. État Lab ou Creative Commons, mm -hmm. c'est tout à fait possible d'ouvrir complètement. Oui. Oui. Le partenaire et éditeurs de son site, mmh. qui mmh. fait ce qu'il veut. Nous, on a des règles particulières de gestion des droits de, des documents de Gaïka, c'est-à-dire utilisation libre pour un usage personnel ou de recherche et payant dans le cadre d'un usage commercial. Mais il y a un certain nombre de bibliothèques, notamment de Mistral, qui a été un peu précurseur dans ces mmh. domaines-là, où tout est libre de droit sans problème et mmh. on gère ça très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas. N'hésitez pas si on peut prendre une dernière question. Sinon, moi, je pose une question, euh, une question piège. J'avais dit que je la poserais pas. Ah. J'avais dit que je la poserais pas, mais en fait, Mathieu est là, donc je me dis qu'il peut oh. tenter de répondre. <rire> euh, comment Alors euh, voilà. Donc on a parlé de, de, de cette idée de coopération. c'est des choses qui nous parlent à tous de faire réseau. Mais comment on existe dans un grand tout Alors là, on ne parle pas que de marque blanche, mais comment on existe dans Gallica en tant que partenaire alors on a Alors, parlé d'un en fait. petit de, de galaxie, de frères, de sœurs, de voilà, mais comment Alors. quand on, on s'intègre à Gallica, on arrive à exister soit dans sa thématique, donc on a parlé des ponts et chaussées, on a parlé de plein de mm -hmm. choses. Quand c'est une marque blanche, on a facilement. Euh, on arrive facilement à se dire qu'effectivement, on est identifiable. Et là, ça dépasse un petit peu la marque blanche. Et peut-être pour ouvrir un autre, un autre chapitre pour un autre 11-12, comment on existe si on intègre Gallica en tant qu'unité territoriale, régionale, thématique, de langue, de... Voilà. Comment on existe dans ces 10 millions de documents Alors déjà, on est signalé comme étant un document de la bibliothèque partenaire. donc C'est déjà le, le tout mmh. premier, premier pas, c'est que chaque document à sa propre mention de source, son petit logo. Et puis, quand on télécharge l'image hein, euh, depuis Gallica, en bas de l'image, vous pouvez regarder, euh, il y a euh, Gallica et la bibliothèque de, de Provenance. Donc, ça, c'est le, le premier point. Ensuite, on a ce qu'on appelle euh, les pages partenaires de Gallica. Donc, où sont recensés tous les partenaires de, de Gallica euh, pour les mettre en avant, etc. etc. Et j'annonce même prochainement que, comme vous avez vu tout à l'heure, le Gallica vous conseille quand vous taperez le nom du partenaire dans le moteur de recherche de Gallica, vous verrez apparaître un bloc avec le partenaire et les documents sélectionnés de, de ce partenaire-là, ce qui mettra encore un peu plus en avant euh, le partenaire dans le, dans le moteur de recherche de, de Gallica. Après, pour vivre euh, dans ce réseau de, co de coopération, donc, tout à l'heure, j'ai parlé du Gallica pour les marques blanches, mais je peux aussi parler des projets de numérisation concertée euh, que mène la BNF sur trois grands euh, programmes. Un programme en sciences juridiques, un programme en sport très lié aux Jeux olympiques qui vont arriver très prochainement, donc avec un certain nombre d'institutions qui ont répondu à des appels. Et il y aura probablement un programme de numérisation concertée en art dans les mois ou les années à venir. Et puis, un programme de numérisation concertée en complétude de documents, là qui est plutôt un programme qui permet à des partenaires qui se rendent compte qu'il y a des lacunes dans Galicia, notamment sur une série de périodes, ou sur une série de documents, ou qui manque un document, où ou, ou les partenaires peuvent, peuvent, peuvent exister. Voilà. Et puis, il y a nos journées Logipac, il y a aussi tout le travail qu'on fait de communication auprès de, du ministère de la Culture pour les établissements qui dépendent du ministère de la Culture, puisque tous les ans, on, là, on vient de l'avoir, le, le, le comité de la, de la coopération où on met bien en avant toutes ces actions avec les partenaires, notamment les partenaires en région, et le ministère continue de nous encourager dans, cette de, dans ce, dans ce domaine-là, parce que dans les avantages de Gaïka, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une mutualisation des coûts qui est quand même importante, puisque le ministère de la Culture finance la BNF, finance les infrastructures techniques, et est très heureux de voir que d'autres bibliothèques en région, euh, qu'elle peut aussi parfois financer, euh, viennent euh, participer à ces projets-là, et donc en termes de mutualisation des coûts, euh, euh, C'est très. dans le bon sens. Ah. J'ai remercié, mais je pas le micro. Donc, c'était pour dire merci beaucoup. <rire> <rire> je pense que du coup, pour, pour ce premier rendez-vous qui ne sera qu'un début des échanges, on, on pensait éventuellement aussi, avec Isabelle et Mathieu, inviter ensuite des bibliothèques à, à faire de retours d'expérience de leur propre Gallica, de leur propre marque blanche. Euh, on a vu donc que c'est voilà, peut être terminé sur cette idée de, de réseau, de coopération, de mutualisation des coûts, euh, des compétences, des infrastructures, euh, de travailler à une complétude de collection de bibliothèques numérique nationale. Euh, voilà, je pense que l'idée de ces rendez vous, vous l'avez bien compris, c'est d'identifier de, des personnes ressources, de, de commencer un dialogue et de ne jamais le fermer. Donc, ce n'est pas parce qu'on euh, est à une minute de la clôture de ce rendez vous que le, que le dialogue s'interrompt donc moi je vous invite en tout cas à nous solliciter euh, pour avoir plus d'informations euh, mm. euh, je vous transmettrai enfin je pense que de toute façon pour ceux qui écrivent à la bnf euh, c'est assez facile hein. c'est oui. pris at bnf.fr mm. donc euh, voilà il n'y a pas de et, et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin euh, d'autres informations je vous invite vraiment à, à à participer à la parenthèse, il y a des sujets que vous avez envie de, de voir aborder dans ces rendez-vous, il faut vraiment pas hésiter à, à les déposer. On, on essaye vraiment de, de traiter toutes les demandes. Et euh, comme on est à une minute de la fin, je vous annonce le prochain rendez-vous du 11-12 qui aura lieu le 25 mai, euh, qui sera sur euh, les bénévoles en bibliothèque, comment on travaille avec euh, des bénévoles dans des bibliothèques territoriales ou associatives éventuellement. Euh, puis euh, le dernier avant l'été ce sera sur les actions hors les murs euh, voilà qui aura lieu en juin et je me souviens plus de la date mais vous retrouvez le numéro déjà sur le site de l'agence en tout cas moi je vous remercie très chaleureusement tous les deux d'avoir accepté de partager avec nous euh, euh, voilà votre euh, ce, ces beaux projets et puis de, de voilà d'avoir été transparent sur euh, sur les sur les... Euh, oui, euh, Rachel qui disait qu'on pourrait parler des liens ah, ARC, mais je crois que là, ça va être un peu juste pour ce numéro. Oui, oui. Mais je, je suis sûre qu'ils seront disponibles éventuellement pour, pour parler de ces questions-là. En tout cas, euh, oui. voilà un très grand merci à tous. Et puis, je vous dis euh, à une prochaine fois pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci de votre merci. accueil. Merci. À, à bientôt. Au revoir. Au revoir.